Aujourd'hui, crafter l'item le plus attendu. Dans les commentaires de ma dernière vidéo, vous avez été beaucoup qui m'ont dit Hey guys, crafte-le! » Et nous avons fait un live et nous l'avons crafté. Aujourd'hui, les amis, c'est la rediffusion de ce live-là que j'ai tout coupé en partie et, euh, et tout ce qu'il faut pour pouvoir vous proposer une vidéo où ce que nous craftions et testons la Reaper Side. donc l'arme qui coûte 50 millions de dollars, comme une Midasword. Bon, il faut savoir que elle n'est pas encore à 100% terminée, dans le sens que ils vont peut-être la buff et tout, lorsque les donjons vont sortir. Lors d'un dernier euh, post, euh, dans une des dernières mises à jour, il était marqué euh, que la Reaper Sight, le Mosquito Bow, allait être euh, revérifiée lorsque les donjons vont sortir. Donc, ça se peut que qu'elle devienne extrêmement nulle, ou encore extrêmement plus puissante. Donc, moi, j'ai pris une chance, les amis, et malheureusement, je vais pas la revendre, mais... Au moins, euh, on va pouvoir tester ensemble qu'est-ce que ça donne ce joli petit euh, bijou là. Donc, vous allez voir durant toute la vidéo, on va la tester et tout. Là, malheureusement, j'ai pas de Magic Find, j'ai rien. J'attendais juste de. n'ai <rire> pas vraiment le tuer, mais bon, on va quand même le drop. Imaginez, on en drop une deuxième, les amis. Oh, ça serait tellement rigolo drôle. Mais bon, merci à tous euh, pour ceux qui étaient présents sur le live lorsque nous avons fait. Dernièrement, la chaîne YouTube est en train d'augmenter. Donc on avons, nous avons 29% plus de visionnement que nous avions le mois dernier. Donc c'est énorme. Et aussi j'ai remarqué qu'il y avait 68% d'entre vous qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Je fais des lives très très très souvent. Et vous pouvez aussi rejoindre mon Discord iPixel ou ce que nous euh, l'avons renommé iSkyBlock. Et une FR, donc vous pouvez venir parler du Skyblock à, à Pixel et tout, et peut-être dans le futur, ben, quand le Skyblock à Pixel ça sera plus cool, peut-être qu'on fera sur un autre serveur à, à Skyblock et tout, mais pour l'instant il y a des tutoriels, il y a des channels de trade, il y a plein de trucs qui pourraient vous intéresser donc si vous connaissez, euh, si vous êtes déjà sur le serveur, vous connaissez quelqu'un qui est pas invitez vos amis sur le Discord, on est bientôt 2000 membres, et puis pour les 2000 membres je pense qu'on va faire un petit concours, donc si vous êtes intéressés, n'oubliez pas de rejoindre. Sur ce, je vous laisse sur la vidéo les amis et je vous dis à bientôt pour de nouveaux vidéo et enjoy le craft de la reaper site ciao ciao donc il nous reste plus que en fond pour ceux qui vont partir après hein, ou pour ceux qui s'en foutent ou qui écoutent ma vidéo il nous reste plus que à faire euh, le dernier zombie earth euh, crystallite earth pour crafter le tout on a tout dépensé ça nous a coûté à peu près 10 millions gros max parce que j'étais sympa j'ai eu une épée de scum, donc s -com comme ça. Il me l'a vendu, une Reaper Fashion, il me l'a vendu à 3 millions à la place de 8 millions. Donc un gros merci à lui. Je ne sais pas s'il est toujours sur le live ou s'il est toujours là, mais un gros, gros, gros, gros, gros merci à lui. J'en avais déjà une, donc j'ai décidé d'utiliser la mienne que j'avais déjà, et il fallait juste nous en crafter une en soi. Donc c'est ce qu'on a fait, on a crafté 8 coeurs de zombies, on a tout fait... Euh... Tout fait, quoi. Si vous voulez... Si ceux qui écoutent la vidéo, je vais mettre la rédivision du live en privé. En, en nested. Si vous avez envie de l'écouter, le lien sera dans la description. Si vous avez envie de voir tout ce qui s'est passé et tout. On a aussi parlé de Miss Icon et tout. C'était rigolo. On s'est bien amusé. Et là, les amis... Ok. Plus qu'un stack, les gars. Et on a le dernier cœur de zombies. Donc, euh... attendez un instant. Il nous en manque encore un peu. Excité et très élective. Maman, rigole pas. Mais récemment, j'aurais revu une de tes anciennes vidéos dessus. Ouais, j'avoue, mec. Moi aussi, euh, ça m'a grave manqué, je vais t'avouer, je, je vais pas te manquer, euh... Euh, je vais pas te mentir, euh, 7 fps. J'ai vraiment hâte de tester, voir quest ce qui a changé et tout. What Ça me dit qu'il y a une erreur. Ok, YouTube, il bug à Skip, donc euh, voilà. Je sais pas pourquoi, ça me dit ça vient de mettre un message jaune. Ça se peut que vous ayez des bugs, les gars, je suis désolé pour ceux qui regardent le live. Regarde le numéro 1 au Auction House. Je vais regarder tout de suite après, dès le temps qu'on est là, mon pote. Donc, ouais. Let's go, on craft ce dernier cœur-là. Et on aura assez pour crafter la Side Blade, les gars. Ça va faire plaisir parce que, comme vous savez j'ai perdu 150 millions. On a réussi à drop la Digesté de Mosquito. Et là, elle drop la Side Blade en Alors, la même semaine. On va se dire... On va pas se mentir, les gars. C'est plutôt cool. Cette fois-ci, cette fois-ci, je vais pas la vendre. Donc, vous allez sûrement euh, voir une vidéo... On va sûrement la tester, la Full Enchante et tout ça, juste après, les gars. Vous allez le voir, mais je vais pas la vendre, 100% sûr que je vais pas la vendre, je vais la garder pour les donjons, et lorsque les donjons vont sortir, là peut-être qu'on la vendra ou on la testera durant les donjons. Parce que, à ce que j'ai entendu parler, durant les donjons, ça va être des donjons très difficiles, et je crois que vu que l'épée coûte quand même vachement cher, elle va être buff et va être mieux, beaucoup mieux pour le, le futur. Donc on verra bien dans le futur de toute façon, pour l'instant on va la garder. Je sais que ça vaut 50 millions, on m'a déjà proposé. Il y en a qui m'ont dit « Ouais, je t'achète ton Sideblade, 50 millions et tout. » Mais non, les gars. Euh, J'ai vraiment envie d'avoir... J'aurais crafté deux des trois items les plus légendaires du serveur. Donc, deux des trois items les plus légendaires. Ce qui est le Mosquito Bow, le Overflux Capaciteur qu'on n'a malheureusement pas encore crafté. Et maintenant, la Reaper Sight. Donc, on aura deux des trois. Euh, je vais finir mon niveau 7 de zombies. Donc, euh, je suis euh, niveau 7 en ce moment. Je voudrais être niveau 8. Donc, je vais mettre niveau 8 de zombies. Ensuite, on va commencer les loups. Et euh, lorsqu'on commencera les loups, on va essayer de le drop lui aussi, l'Overflux Capacitor et crafter la Mana Orb. Bon, la Mana Orb, c'est un peu différent, parce qu'elle coûte quand même 140 millions à la place de 50 millions, comme les deux items qu'on vient de crafter, le digested c'était environ 40 millions, et là, celui-ci, c'est 50 millions. Mais euh, la, Mana, la Overflux Mana Orb, elle est euh, 150 millions, je crois, 140 millions, une connerie dans le genre. Donc, euh, on verra en temps et lieu. Donc, j'ai acheté trop de Rotten Flèches comme un con, vu que j'étais en train de focus sur le chat. Euh, donc ouais, j'ai toujours pas reçu mes, euh, mon argent d'iPixel de, de Je pense pas qu'ils vont me la rendre Mais bon, au moins on aura essayé On aura fait une vidéo, on aura essayé Ça a pas marché, ça marche pas et puis voilà euh, Donc, vous êtes prêts On va crafter l'épée Donc euh, la dernière Reaper Fashion qui nous manque euh, Pour la Re Revenant Fashion Qui nous manque pour crafter la Reaper Fashion Donc voilà, comme ceci euh, Je crois que c'est le Catalyst au milieu et ça en haut Ouais parfait Donc maintenant on en a trois donc vous êtes prêts On a les trois, on a la side blade et c'est parti. Je sais pas si ça va direct l'enchante, j'aimerais pas que ça l'enchante directement parce que je vais pas vous mentir. Yes, ça l'enchante pas, parfait. Je vais pas vous mentir. Est-ce que si on met ça là, ça l'enchante Non, ok, ça l'enchante pas, parfait. Parce que vous voyez, il y a Smite 6 ici et tout, et j'ai pas envie qu'il y ait Smite 6 sur ma, ma Reaper Site. Je vais mettre euh, Sharpness 5 et tout. Donc euh, voilà. Vous êtes prêts les gars, on le fait ou pas Ah oh, je l'ai fait les amis, non non Je l'ai fait les amis Nous sommes avec une Reaper Sight dans les mains les amis Vous voyez cet item comme elle est magnifique Prenez une photo les amis voilà, Prenez une photo ça n'arrivera pas tous les jours Maintenant on l'enchante et tout ce qu'il faut Et on se revient On va euh, la reforge maintenant qu'on l'a crafté. Donc on va la reforge On va la mettre en spicy je crois que ce serait le mieux Supérieur Non non. C'est 5000 de reforge quand même hein. Aïe aïe aïe en espérant que ce soit pas trop long les gars Keen, rich, démoniaque, fast, ouais plus, plus vite par exemple, gentle, keen, fair, strong, keen, ah oh, non les gars, s'il y a un truc ça s'appelle legendary je crois mais il est trop rare à obtenir sur une épée, mais si on l'a on va le garder, ah bah ben, voilà, parce que ça donne de l'intelligence, du crit damage, crit chance, donc on va garder legendary pour l'instant. Euh, parce que ça donne 25 d'intelligence Ça donne aussi comme vous voyez 15 de attack speed 10 de crit damage et 10 de crit chance Donc on va le garder celui-là Ça va être très très très intéressant Donc pour l'instant on va le garder Et ça donne je crois 15 de strength en plus je crois Ouais 15 de strength en plus Donc on va le garder pour l'instant les gars Mais juste pour l'instant On mettra peut-être spicy plus tard Je sais pas mais Legendary c'est vraiment un des plus rares à obtenir Donc maintenant ça nous prend des livres euh, On va crafter tous les livres qu'il nous faut Et on se reprend Achète pas les patatos. Ben, j'ai pas le choix en soi. Parce que j'en ai pas. Donc là, on va mettre tous les livres dans un sachet. Lenny, qu'est-ce qu'il Tu veux que je te trade Ah Ah bah, ben, super. Eh ben, c'est super tout ça Merci, monsieur Lenny. Euh, combien je te dois Je vais lui acheter quand même. Hein. Tu vas mettre des enfants de 6 euh, ou 5 Je sais pas encore. Tu me conseilles quoi, toi bah, en vrai Moi, je commencerai, bon, millions, ouais. même, ouais. je commencerai avec des 5. Je commencerai avec des 5 et sûr. faire un livre avec tous les 6 dessus après, tu vois. Donc, on va la terminer les bête. potato book Il nous en montait 4. Voilà. Et le dernier potato book, c'est fait. Donc, la site elle est full maxé potato book euh, Et là, maintenant, il m'a dit combien que je te dois. Il est parti, Lenny. Combien tu veux pour les 4 potato book Ah il veut rien. Bon, ben, merci, gros. C'est gentil. 13e map de votre part, monsieur Lenny. Donc, on va aller la tester. Euh, non, on chante. On va se mettre dans le... Oh, on va se mettre où, on en fait On va aller dans la, dans la ravine. Dans, la... dans les caves, là. Où ce qu'on fait les zombies Donc, let's go. C'est parti, les gars. On va tester cette euh, Reaper site. Bon, malheureusement... Elle n'est pas enchante, donc on va la tester non enchante. Et ensuite, on a tous les bouquins pour l'enchanter. Donc, on a même Lifesteal 4 et Critical 6 que j'ai réussi à acheter pour pas trop cher. Et le reste des enchantes niveau 6, on va les mettre euh, plus tard quand qu on sera euh, assez bon. Donc là, pour l'instant, on va regarder. Donc, déjà, euh, si on fait des, des dégâts comme ça. Donc, ça fait 20 000 non enchantes. Non enchantes sur les zombies, ça fait 20 000. Donc, c'est très bien. Par exemple, l'habileté, c'est de faire spawn un boss comme ça. Et là, le boss, si on tape un boss, par exemple, à l'épée... Par exemple lui, ah non mais gros, fuck, je fais trop de dégâts en fait. Attends, je vais me mettre naked, on va le taper à la main. Mais non 102 en plus. Et attends, on va aller dans la mine. viens attends mon PNJ, viens, viens, viens. Ok, eux, je vais pas les one-shot. Ok, vas-y. Mais là, mon zombie devrait l'attaquer lui. Mon zombie devrait l'attaquer lui. Il a fait combien Je sais pas, il a one-shot. Ok, là j'ai quelques zombies, venez, venez mes zombies, venez mes zombies On va taper lui, vas-y, lui il m'a attaqué les zombies Ah, défendez-moi <rire> ça les one shot Je sais pas, je vois pas combien ils font Attends, Ta tape lui là Attends, il me tape pas Ah, il tape moi hein 14 000, non, ils non, font... T'es sûr Je voyais ouais. 14 000, attends Attends, va taper un golden euh, ghoul Vas-y, tapez lui dégage. Je me fais attaquer monsieur ils peuvent pas, ils font 14 000 gros. 19 000. Bah, euh, Tape le Golden Ghoul là. Parce qu'en fait, ils ont. Ouais, tu vois, 7 000 là qu'il a fait. Ouais, vas-y, Golden, golden, golden Ghoul. 14 000. Ah, as, 1, non, non, c'est 14 000 gros. Bah non. Il ah ouais, non, non, ouais, ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Ah ouais, je suis mongol en fait. Mais au moins, ça a tué le boss pour toi quoi. Mais je crois que plus qu'on a de. Plus qu'on a des, Comme là, regarde. Si je tiens les trucs dans mes mains, je crois que ça va faire plus vu que. Ouais, Maintenant ils ont ils ont ils vont dispo. Ouais, ouais. Ils ont, plus HP. Et tu ont plein là il y en a deux. Allez venez. Alors tu vois quand je la tiens dans ma main, l'épée dans ma main ça fait 6... 6... 6... Donc je crois que ça dépend de l'item que j'ai dans ma main. Donc si je prends ma Midas dans mes mains, ils vont faire super mal en soi. Si je, non, je après, switch entre ma Midas ta et ta tout. Ta Parce ta que, ta regarde. Peur, non, regarde, si on prend la Midas, ok, donc attends, on va prendre la Midas dans nos mains, attends, on va le taper, on va le taper, on va prendre la Midas dans nos mains. Ah ouais, là, on a fait 1400, j'ai pas eu le temps de changer. Mais alors, par exemple, lui, on est loin un peu, donc ils ont eu le temps de le venir. Il l'attaque pas. 7500. Donc ouais, ça fait plus de dégâts, plus que t'as une arme dans tes mains, je crois. Ok, bon, va... ah, on va la foule en chante, les gars, et on va tester qu qu'est-ce ça... qu que ça donne. Donc là, on est en combat, donc on va faire un petit truc vite fait. Pour plus être en combat. C'est un petit truc rapide. Si vous saviez pas, vous faites slash L, ça vous ramène là, et là vous êtes plus en combat. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre tous les livres ensemble. Donc on va mettre tout ça, et ensuite on va les mettre télékinesis dessus, bien sûr. Donc, euh, comment qu'on va faire C'est qu'on va la faire. Je suis maintenant habitué un peu. Donc on va prendre Looting 4, Sharpness 5. Ça, ça va faire un livre. On le met ensemble. Ça, ça, on le met ensemble. Ça, ça. On va mettre Smite Non. Ah ben non, parce que. Dans les donjons ce sera peut-être pas juste des zombies ou quoi tu vois. Oups, c'est quoi ça? Ok, j'ai un bloc d'en ville dans ma main. Je me suis trompé là. Nice. Ok. Pas grave. Ça devrait tout coûter dans les entours de 20 niveaux ah, pas celui-là Ok parfait Donc ensuite on fait ça plus ça Ça coûte 54 niveaux On n'a plus d'XP Je vais faire en sorte qu'il y ait le moins d'unvillus possible les gars Ça va me coûter cher en XP Mais c'est mieux comme ça Comme ça lorsqu'on veut la revendre ou quoi c'est bien Donc euh, attendez il faut juste que je m'éloigne de vous Parfait. Le uh, serveur est only for VIP right now because they're doing a maintenance on some of the server so it's on, only available for the VIP man. Sorry. Ok donc voilà, c'est bon. Uh, ça c'est bon. Et là ça plus ça ça fait 121 niveaux et si on les inverse 114. Bon parfait. Donc ça nous prend 114 niveaux. Donc c'est parti. 114 niveaux parfait et là faut bien être sûr qu'il soit le bon côté 114 niveaux parfait maintenant pour mettre sur notre épée ça va nous coûter à peu près 114 aussi 189 pas mal pas mal pas mal et on aura tous les enchants sauf télékinésis donc là faut mettre 189 niveaux ça va ça ça cher le télékinésis ouais 189 ah oh, bah j'ai pas assez d'xp bah ça on Nathan ouais on a un souci euh... Je reviens Nathan 89 level Oups Euh Nathan on a un souci viens sur euh, l'île de Volkine hum... Ah c'est quoi la commande Oh oui c'est la visite Oh bon, en même temps tu vas me servir de transfert en soi mmh. Allez t'es prêt Dépêche toi il fait User... move je crois Ok no tu peux venir alors Vu que c'est ai l'heure de tombé il a accepté le trade Visite. Non c'est bon il a accepté le trade c'est un peu notice ah. mais bon Ok Ok parfait Donc maintenant on va retourner Sur notre île principale Il faut attendre 45 secondes Ok re les copines Donc Toutes nos trucs sont là Parfait Ok, ça, ça, bon, voilà. Bon, on a assez d'expérience bouteille maintenant, je crois, pour se mettre niveau 189. 189 Eh, mais c'est super, tout ça It's very good Donc, on prend le livre avec notre Reaper, comme ça, 180. The fuck C'était quoi, ça J'ai un succès. Je suis passé de niveau 20, et j'ai eu quoi Achieve level 20. Ah, bah, ben, ok. On a gagné 2 d'intelligence en plus. Et nous sommes maintenant au niveau 20 d'intelligence. Ah, bah, ben, super. C'est pas génial tout ça. Woohoo on va gaspiller le reste de l'équipe Parce qu'on est des mongols. Yes. Yes, yes, yes. Super. Maintenant, qu'elle est full enchant. Il nous manque 0 enchant dessus. Il nous manque un petit truc à faire, les gars. C'est très simple. C'est d'aller à la caverne. Mettre télékinésis. Donc, on va aller mettre télékinésis. Et ensuite, on va pouvoir tester aussi le nombre de dégâts que ça fait, maintenant qu'elle est enchantée. Donc, euh, let's go, mes copines de l'internet. C'est parti, maintenant. Donc, on est toujours stuff euh, supérieur. On était le même stuff tout à l'heure. On va parler à notre ami Rusty. Euh, Oups, Rusty. Merci. Je veux juste vous dire que le, le Reforge est Legendary, les amis, temporairement. On va mettre Spicy plus tard. Bon, je sais que y en a qui disent que Legendary, c'est mieux que Spicy, et ainsi de suite. Mais nous, on s'en fout un peu de la force et tout. On veut vraiment le plus de crit damage possible. Et pour obtenir ça, ça nous prend Spicy. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'y aller pour Spicy. Euh, J'ai 53 000 sur moi, donc je le ferai un peu plus tard. Mais là, on va vraiment tester avec Legendary, vu que c'est le deuxième meilleur des Reforges. On peut dire à ça ici. Donc, c'est parti. Maintenant, si on tape le mob avec l'épée... Ça nous fait un total de 35 000. Donc, c'est encore, c'est pas si mauvais. C'est sûr que c'est mieux une Reaper Sight. Euh, une Reaper Fashion, pardon, pour farmer les zombies. Parce qu'elle a bien sûr Smite 6 et tout. Mais euh, en vrai, pour frapper n'importe quel type de mob, je crois que c'est pas mal. Donc, on va tuer le zombie, on va se faire un mob. Venez, viens, attends. Et là, toi, on va te taper. Donc, vas-y, viens, on le tape. Et ça fait, bon, 1600, un peu plus, mais pas tant. Et essaie de taper mon propre zombie, lui. Et lui, c'est un mongol, hein. Donc on va le taper, vite fait, comme ça, et on va mettre l'épée dans notre main. Combien de dégâts il va lui faire 9000. Donc quand même, c'est pas si mal. Si le bot, si le monstre, il t'aide à... à... Il te protège et tout, gros, ça peut, de... ça peut être super intéressant. Surtout quand on fait des... des boss de loup, par exemple, ou des trucs comme ça. Cette épée peut devenir très utile, parce que certes, ça fait un peu de dégâts, mais... C'est quand même pas si ouais, mal. Le problème, c'est que... Est-ce qu'il peut voler ton lifesteal Je sais pas. Le... le mob. Je sais pas. Comme Exactement. là, regarde, j'ai spawn un zombie, un, un mini-boss, là. J'ai un mini boss regarde, il, en, il enlève quand même pas mal de dégâts tout seul. Hein, j'ai rien à faire et les, les petits mobs, ils le tuent eux-mêmes. Bon, là, il y a le gars qui les a aidés, mais ça me donne ouais, même l'XP de combat. Ouais, ouais. Ça me donne même l'XP de combat. On a vu, j'ai même eu l'XP ah, de oui. combat, le gold et tout. Donc, c'est quand même vachement bien, en soi, ces petits mobs-là, les gars. Hein. Ah, ouais, mais si pas le c'est ouf. Quoi. Ouais, Parce que après, tu peux mourir ça dépend. Je et sais vrai, pas... eux, ils n'ont pas le lifestyle donc ça m'étonnerait qu'ils ton life steal, voilà, 9000 de dégâts. Ouais, c'est pas mal du tout, en fait. Là, il y a un gros boss, vas-y. Ouais, ils se font quand même, quand même décapiter quand même assez rapidement. Hein. Ça coûte Mais combien tu peux de mana Ça coûte 150 ou... de mana. C'est 150 ouais, de mana va. à chaque fois. Allez, faut le boss là. Je vais voir si vous êtes capable de le tuer. Allez, Ouais, regarde, ils font 11 000 de dégâts. 11 000, 11 000 chacun. C'est énorme. S'ils font 11 000 chacun, gros, c'est très très très bon. Hein. Et moi, en plus, que je fais 35 000 avec l'épée dans ma main, euh, déjà, c'est déjà tu bien. Quoi. Faire ce que tu veux Oh merde, non, non, non faut, il pas qu il tue. faut pas qu'il le tue. Faut pas qu'il le tue, faut pas qu'il le tue. Faut que je me barre, les gars. Faut qu'on se barre. Euh, S'il si le tue, le boss va spawn et j'ai pas mon armure de zombie sur moi. Oh bah, attends, ok, on fait ça. Voilà ok vas-y go si tu peux en faire spawn illimité tu prends des potions de mana et ça y va quoi. Ouais voilà Là j'en ai deux perso On va voir on va essayer de battre le boss avec ok Je sais pas si ça va marcher mais Ok le boss il spawn même avec ça Donc là, il faut que je me approche ici, genre par exemple comme ça. faut que j'attende que j'ai 150 de mana. Là, j'ai tué un boss, donc je peux en faire spawn un nouveau. Ok. Là, il faut attendre que j'ai 150 de mana à chaque fois et je peux en faire spawn un nouveau. Ok, c'est pas si mal. Je perds pas tant de dégâts que ça. Mon boss fait un peu de dégâts. Bon, c'est sûr que j'ai pas smite, les gars. et Je dois pas avoir beaucoup de crit de chance. Mon crit de chance il doit pas être si élevé que ça. Mais euh. On peut pas encore. On va pouvoir tout de suite après, je crois. Il Faudra juste tuer un mob. Donc, viens, faut juste attendre qu'il y ait un mob qui spawn. Comme lui. Parfait, on peut en faire spawn un troisième. Là, il est en feu, il est en colère. Je sais pas si on va mourir, les gars. Mais. Le boss, il était plus simple à faire avant. Par exemple, je vais pas vous le dire, ça je l'aurais déjà tué avant. Mais les boss, ils aide quand même un peu. Euh, ils Il pas ton lifestyle, à ce que je, ce que je vois, là, jusqu'à maintenant. J'ai fait spawn un autre boss, donc il y a 3 boss. Ah, T'as un minimum de trois boss tellement que c'est long avant que tu... tues. Euh... Donc, ouais, c'est à peu près... Euh, ouais. C'est pas... C'est pas le best, les gars. On va pas se mentir, c'est pas le, le meilleur. Mais c'est pas le pire, c'est pas le pire que j'ai vu les gars, je vais pas vous mentir, c'est pas le pire que j'ai vu, j'ai déjà vu mieux. Faut savoir aussi que nos stats c'était pas top top, vous voyez, 73, et si on la tient dans la main, pardon... Euh... Ah merde, non, on peut pas voir. Mais si on la tient comme là, vous voyez on en a 3, mais il y en a un qui va mourir bientôt, donc tu peux toujours en avoir deux ou trois minimum. Donc c'est pas mauvais, hein. je, je dis pas bah, je vais que... On t'amener des potions de mana, on va essayer d'en faire plus possible. Je sais pas si c'est si bon que ça en soi, on va essayer, on va... On, va faire... on va tester avec les potions de mana comme tu dis, mais... Pas sûr que ça soit si euh, important si, hein, si que ça. Si t'en mets 10 des mobs, ça passe non Peut-être, mais il y a peut-être une limite, on sait pas. On va tester les gars, on revient. Donc il y a un gars, un anglais qui m'a passé son Godly Reaper Mask, c'est Lord Join Diu. Et il m'a passé son Reaper Mask. Donc on va tester euh, vite fait avec le Reaper Mask, qu'est-ce que ça fait Parce que ça disait. On avait le, deux fois de, le nombre de zombies, donc ça se peut que ça soit super puissant en soi. Mon cas supérieur il est là. On a un wise cristal aussi. On va se mettre full cristal pour pouvoir aussi avoir euh, masse de mana. Donc je crois que c'est bon. On a 1200 de mana, donc on va attendre qu'il régène. Bon, c'est la nuit, donc on va pas. On n'est pas très chanceux, mais au moins on aura 1200, 1300 de mana. Non, en fait, c'est le matin, c'est 5 heures du matin, donc le soleil se lève, donc on est parfaitement au bon moment. C'est parfait. Donc on attend que le mana remonte, les gars, et ensuite on va prendre tout ça. Et on va le tester. Donc on va lui rendre bien sûr, on n'est pas des, des fils de putes. Mais euh, c'est plutôt cool parce que regardez, ça fait x2 de Reaper Sight, les zombies sur la Reaper Site deux fois des euh, ressources, euh, donc la les, les mana et tout ça. Et j'imagine que le upgrade arme zombie, on verra au, au fur et à mesure. Donc on a 1200, il faut juste attendre qu'on soit à 1408 de mana. Ok, on est à 1400 de mana, donc on enlève, on met ça, parfait. Let's go. On va tester maintenant. Donc, euh, si je tue le mob... On va aller dans la caverne. On va pas prendre des mobs comme ça. On va prendre des petits mobs. Donc, on va prendre ceux-là ici. Parfait. Donc, si je tue lui... Ça lance spawn 1. Ça dit pas spawn 2, par exemple. Ça disait que ça en spawnait 2. Euh, attendez, on va tester ici, vite fait. Allez, venez, venez. Quick, quick, quick. Ah ouais, regarde. On peut en avoir je sais pas combien des mobs, en fait. Regarde ça, il me suit tout, le coup. Tu vas créer une armée derrière toi. En plus, ils il il spawn en, en double dessus. des fois. il spawn en double avec le casque. Ah, là, je peux plus. Ouais, j'en ai spawné le dernier. Holy shit We got an army, boys Tain, bah ça, On attend juste ici que quelqu'un nous attaque. Ouais. Allez, vas-y, attaque-nous. Holy shit et... Ça en fait des dégâts au, au boss. Hein. Holy shit, ça l'a one-shot le trick. Là, je peux pas avoir ah. de boss ou quoi. Mais what the fuck Holy shit! C'est vraiment cool en fait, hein! Genre, les gars, il essaie de taper nos zombies, il comprend rien! Il comprend pas que c'est mes zombies! <rire> What the fuck? So cool, man! Thank you so much for uh, uh, letting me borrow your, um, your thing, man! That means a lot! Thank you, man! J'ai juste remercié le gars qui nous a donné le truc, les gars, pour uh, tester! Parce qu'avec ça, on peut en faire spawn deux fois plus! Donc, est-ce que ça vaudrait le coup de crafter un Reaper Mask maintenant? Je pense que oui, les gars! Hein? Si on peut avoir autant de mobs et nous aider à faire les boss, ça peut devenir hyper intéressant. Hein. Attends, lui, on va le laisser nous taper. Ouais, il se fait one shot par tout le monde après. On va venir dans le tas ici. Il y a sûrement un gold. Ouais, il y a un gold ici. Allez, venez. <rire> les gars, les, pourquoi t'as as 30 zombies qui te, qui te follow Non, il, il nous en reste juste 3. Oh my god vraiment cool en vrai ah je suis vraiment pas déçu de l'avoir crafté les gars on va la garder hein je vous promets on va la garder on va je vais crafter le Reaper Mask, là ça va être mon prochain objectif il vaut quoi 20 millions je crois on peut l'acheter à 20 millions euh... on va tester on va tester combien qu'on peut l'acheter mais c'est vraiment stylé comme comme épée comme arme c'est pas vraiment une épée parce que tu sais genre en soit ils font tout pour toi les gars donc c'est plus une arme mais euh... en plus il te suit genre je me TP, il se TP et tout donc euh... il te suit vraiment bien comme il faut en plus tu vois je crois que pour les loups cette épée-là, en plus d'une épée chamane... Oh, ça doit tellement être le feu, les gars. Donc, euh, ok, on n'a pas eu celui-ci. Ça, c'est l'enchère qu'on a acheté les deux livres critiques, ici, c'est tout. Donc, je vais juste voir. Donc, 49 millions, 41 millions, 45 millions. Donc, ça partout dans les alentours du même, euh, du même truc. il faut savoir aussi qu'on a Legendary et pas Spicy. Donc, euh, j'essaierai de mettre Spicy. Maintenant, je vais voir un Reaper Mask. Euh, Reaper Mask. Combien ça coûte Ah, il n'y en a pas. Ok. Euh, ben je vais essayer d'en crafter un, en vrai. Euh, je sais pas dans les prochaines vidéos ou quoi on va sûrement en, en faire prendre mana potion Ouais on peut prendre mana potion on peut full stack on peut full euh... Oups on peut faire full plein de trucs les gars mais euh, honnêtement euh... vaut mieux euh... vaut mieux tester de la façon que c'est maintenant parce que bon quand, quand, quand tu vas faire un boss les gars à quel moment quand tu fais un boss tu vas te dire Ouais bonne idée de mettre un full mana Mettre des potions de mana et tout Jamais parce que ton inventaire elle se remplit trop vite Donc c'est vraiment la meilleure technique on l'a on a testé la, la meilleure technique Donc tu testes avec euh, directement ta wise crystal armure Tu voulais pas tester avec une fashion Oui mais non euh, La fashion je pense pas que ça va faire plus de dégâts Mais malgré que ouais vas-y Si t'en as une vas-y On peut bien tester en soi Si t'en as une vas-y euh, File moi vite fait Vas-y, filme-moi rapidos prestos, mon amigos. T'as pas été voir dans les armures. On va aller voir. Euh, donc, on va faire ça. Full cristal armure. Avec la Reaper dans notre main. Donc, on arrive, on a déjà 1600 de mana. Donc, ça, on n'a pas besoin d'attendre. C'est cool, ça. Donc, on va pouvoir avoir plein de mobs autour de nous. Ouais, j'ai déjà une push sword fourmi. J'ai une push sword à 10 millions. là. les L'épée à 10 millions, je l'ai prêté à Florentin. C'est mon pote Florentin qui l'a. Là. Donc là, il faut avoir le mana dans nos mains. Ah ouais, ça ne nous donne pas le mana direct. Donc il ouais, faut attendre. On va attendre que ça nous donne le mana. Et ensuite, euh, lorsqu'on a le mana direct, on pourra tester si c'est bien ou pas. Ok, nous y sommes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va tuer les zombies à l'extérieur de la cave. Donc, par exemple, lui. Euh, lui. Euh, lui. Lui. Ok, parfait. On en s'en est pris un petit peu. On va continuer à en prendre en rentrant dans la cave. Regardez, on va l'en prendre comme ça. On prend un autre. Prendre prend un autre. On a... Ah, on peut... ok, on peut juste avoir 5 zombies contrôlés en même temps. Mais lorsque nous avions l'autre truc avant, ça marchait pas comme ça. Donc lorsqu'on avait le Reaper Mask, on en avait 10. Donc là, vas-y. Ok, là, ah, vas-y. Attends, il faut que le mobe m'attaque. Ok, il m'attaquait. 22 000 Ils font 22 000 l'unité. Chacun d'eux font 22 000 avec une Reaper Side dans la main. <rire> une Reaper Fashion. Donc c'est méga OP en fait, avec la Reaper Fashion dans la main. Donc par exemple, vas-y... Bah, 17 000 parce que là, j'y étais pas trop. 22 000. Lui, imagine à 22 000 l'unité. Toi, tu les fais spawn avec ta Reaper Fashion euh, Ta Reaper site pardon. Et tu tiens ta Reaper Fashion dans tes mains le temps du Fight. Et tu tapes avec ta Reaper Fashion Parce que aussi... Regardez, si je tape avec la Reaper Fashion Je fais quand même... Euh, attendez, je vais avoir un coup critique, s'il vous plaît. Un coup critique. 51 000 à moi tout seul. Donc, pour faire le boss, c'est quand même pas mal. Allez, tape-moi, toi. Allez, tape-moi. Non. Allez, tape-moi. Allez, tape-moi. Regardez. 22 000, 22 000, c'est insane Il faut que je me refasse une Reaper Fashion Bon, on n'a pas beaucoup de vie Oh, on est en cristal armure, putain de merde MDR J'allais perdre Ah ouais, je suis à 61 000 J'étais en cristal armure, attends, on va refaire spawn Oh mais mon dieu, je suis trop con en fait euh, Vas-y, spawn euh, Vas-y, spawn Pourquoi j'ai pas mis Smith, parce qu'elle va peut-être utile dans le futur pour d'autres mobs Donc je sais pas Et là, je crois qu'on en a 5, on peut pas tuer lui voilà, on en a 5. Donc maintenant, si on tient la Reaper Fashion, ça fait combien 26 000. Ouais, 26 000. Bon, il y a une petite différence, les gars, mais c'est quand même 26 000, quoi. Regardez. Vas-y. Il a pas fait de coup critique. Et là, il a fait 21 000. Oh, mon Dieu, c'est tellement cheaté, les gars. Oh, ouais, je suis vraiment content d'avoir l'avoir crafté. On va la garder, les gars, c'est 100% sûr. Là, il faut juste que je me recraft une Reaper Fashion pour pouvoir euh, faire les boss et tout encore. Mais ça va être tellement le fun, les gars. On va bien s'amuser. Quand les donjons et tout vont sortir, là, je crois qu'on va avoir masse de plaisir avec cette épée. Merci d'avoir écouté la vidéo, les gars. Si la vidéo vous a fait plaisir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sinon, si vous voulez pas rien manquer de mes lives, n'oubliez pas d'activer la cloche. Et, euh... et puis voilà On va se laisser comme ça, je crois. A plus